Et bravo, tu as réussi à avoir 10 000 euros sur ton compte bancaire. Maintenant, tu te demandes comment les investir. Donc, on regarde tout ça dans cette vidéo. Salut, c'est Damien, créateur du site Esprit Gagnant. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour rejoindre la communauté des investisseurs rentables. Donc tu peux cliquer sur le petit bouton s'abonner et t'appuie bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc bravo à toi, tu as réussi à épargner 10 000 euros. Bon, tu auras bien compris que si tu laisses ces 10 000 euros sur ton livret d'épargne, sur ton LDD, sur ton PEL ou euh, je ne sais pas quel autre compte à 0,75%, 1% ou 2%, tu vas devenir riche, mais environ dans 10 à 15 000 ans. Donc moi, je vais te proposer des choses à mettre en place et comment utiliser ces 10 000 euros dans l'investissement immobilier pour s'en servir, pour te créer un revenu complémentaire avec l'immobilier. Donc, action numéro une que tu vas mettre en place, c'est que tu vas te servir de ces 10 000 euros, en fait, pas pour les utiliser directement, mais pour avoir directement ton matelas de sécurité. C'est quoi un matelas de sécurité en investissement immobilier c'est une somme que tu as de côté et qui va te permettre de dormir sur tes deux oreilles quand tu vas avoir tes investissements en exploitation et que potentiellement tu vas avoir un imprévu. une vacance locative, des travaux non prévus, toute chose qui va te faire sortir de l'argent que tu n'avais pas prévu et qui pourrait te stresser. Le but de l'investissement immobilier, ce n'est pas forcément de se stresser tous les jours, parce que la vie est belle, je le répète souvent, mais c'est voilà, de pouvoir anticiper. Si, as, si tu développes une bonne faculté d'anticipation, L'immobilier, ça ne va plus être une stress, ça va être juste une source d'enrichissement et ça va te permettre réellement de te créer un revenu complémentaire, voire de remplacer ton revenu principal. Donc numéro 1, tu vas bien laisser sagement de côté cet argent et tu vas pouvoir cocher, ok, ma telle sécurité, je l'ai. Numéro 2, quand tu vas aller voir la banque, tu vas te servir de ces 10 000 euros comme du carotte. Tu vas dire, regardez monsieur le banquier, j'ai de l'argent de côté. Donc déjà le banquier, il va trouver ça intéressant que tu arrives à mettre de l'argent de côté. Combien de personnes n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté sont euh, complètement flippées quand il y a euh, quand ils reçoivent un avis de taxes foncières, de taxes d'imposition ou d'impôt euh, sur le revenu. On dirait que chaque année, ah, c'est nouveau alors qu'ils l'ont chaque année. Ils sont complètement flippés. Toi, tu as réussi à épargner. Donc déjà, par rapport à ça, le banquier il va dire, lui, il est un peu différent, ça peut être un bon client. Et en plus, à un moment, quand tu vas vouloir négocier des conditions particulières qu'il est Enclin à t'accorder du premier coup, tu vas dire, ok, monsieur le banquier, moi je suis prêt à vous ramener les 10 000 euros chez vous, et là tu vas lui parler de trucs qu'il qu aime, quoi. Tu veux dire, euh, je suis prêt à transférer mon livret A, mon LDD, mon livret d'épargne, mon PEL, et du coup, le banquier en fait il va avoir bim, objectif, waouh, j'ai 10 000 euros en plus, c'est toujours ça. C'est dans une petite banque classique, 10 000 euros dans le PNB de. De, de la banque et pour le banquier il dit, il dit jamais non donc il va être enclin à t'accorder un petit truc il sera pas forcément exceptionnel mais à t'accorder quelque chose et numéro 3 à un moment si ton investissement il peut être ultra rentable et tu peux être bloqué par la banque ou il va te dire la banque va te dire ok mais là il faut mettre un petit peu d'argent dans, dans le pire des cas tu mets cet argent et tu mets en place une stratégie pour pouvoir te refaire cette trésorerie le plus rapidement possible, donc tu peux par exemple te mettre en place un différé euh, sur ton prêt immobilier, ce qui va te permettre de reflouer tes caisses et de te refaire ta trésorerie très rapidement. Donc voilà, on a vu trois possibilités pour utiliser les 10 000 euros. Un, tu peux l'utiliser comme ton matelas de sécurité, comme ça, tu es tranquille. Deux, comme une carotte pour la boque. Et trois, dernière recommandation, mais ce n'est pas grave, des fois, il faut savoir le faire, tant pis. Le mettre en apport pour pouvoir faire ton projet ultra rentable. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et félicitations encore pour, euh, à toi pour avoir eu ces 10 000 euros de côté. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, en tout cas, n'oublie pas de télécharger ma formation « Comment euh, réussir son premier investissement locatif ». Donc, tu le trouveras dans la description euh, de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je t'envoie cette formation gratuite. Si tu as aimé la vidéo, bah mets-moi, lâche-toi, hein, lâche-toi, ça fait toujours plaisir. Mets-moi des gros likes, partage-la à des amis investisseurs. Et mets-moi un commentaire pour me dire si toi, tu as réussi à avoir de l'épargne et comment tu utilises euh, cette épargne. Est-ce que tu la mets euh, pour toi principalement, il vaut mieux la mettre en bourse, il vaut mieux la claquer euh, et se faire juste plaisir ou est-ce que tu l'utilises dans l'immobilier comme un effet un petit peu… en euh, euh, effet de levier, c'est-à-dire que tu as 10 000 et ça va te permettre d'emprunter 100 000, 200 000, 300 000, voire plus. Voilà, dis-moi dans les commentaires euh, comment toi, tu utilises l'épargne que tu arrives à mettre de côté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao